Donc voilà, on est au Woodstock, euh, c'est un festival assez chouette, il euh, y a de la bonne musique, il y a des stands, euh, le tout est gratuit. Euh, donc franchement on, on s'amuse bien, on a, on a pu jouer à 2-3 jeux ici euh, au stand derrière moi, euh, on a pu écouter la musique là, de tout à l'heure, il y, y a des groupes super chouettes. Franchement, euh, super festival, voilà, que je conseille à, à tous les jeunes. I don't we'll know for how long I've been sitting in this Or even if I'll ever rise up c'est ce qu'on voulait c'est ne pas s'exprimer directement au public mais euh... Je à travers une machine, parce que ça définit euh, essentiellement le groupe. On essaye de, de tout donner, ici on a joué 30 minutes, mais on a essayé quand même d'envoyer de, le de quoi. I can tell you is you got to be free come together right now over me hey, back production he got where oh, no it's come but they got on a side party you wanna spin a cracker Je n'ai pas toujours... Oh, très très bien, euh, bonne ambiance et tout, public hyper réceptif, euh, comme la dernière fois qu'on est vu, c'était un très bon souvenir. Voilà. <musique> Bah, euh, à la base, euh, quand en fait euh, on a galéré pendant des mois et des mois pour trop, euh, un an, et en fait My Diligence, c'est ben, venu en fait à la base euh, de la diligence. Euh, sauf qu'on s'est rendu compte après que euh, assez rapidement, quand, en anglais ça disait pas du tout comme ça. Okay. Et en fait, euh, ben, bon, on l'a gardé parce qu'on trouvait que ça est super bien. Et en fait, la diligence, c'est un, un adjectif, c'est une qualité, c'est de faire des choses avec attention, euh, posément, réfléchi, un truc. Voilà. Did you try to me from the We it the love of Solo ou c'est un groupe Alors Konoba c'est un projet solo à la base, c'est-à-dire que c'est un projet que j'ai lancé tout seul, j'ai composé les morceaux, je les ai enregistrés tout seul et euh, je me suis accompagné de, de très bons musiciens donc, qui m'accompagnent sur scène pour les, pour les shows live, okay. mais euh, la composition la création c'est moi. Bon. Okay. Mais le Woody Woodstock, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi un village avec divers stands d'infos et de jeux propose un live painting street art graffiti avec ensuite euh, ici Eve qui fait une animation instrument de musique pour les enfants donc elle a quelques instruments de percussion on a également notre meilleur collaborateur Fred de War RPG qui fait un atelier de jonglage euh, ballon tout ça pour les enfants et et et euh, Qu'est ce qu'il y a ben, donc, Il y a de la musique, il y a de l'art de rue, il y a tout ce qui est animation de cirque, c'est un festival aussi qui se veut familial, donc il y a deux types d'ambiances. Il y a un camping où on peut faire la fiesta jusqu'à 5h du matin, un camping qui est pour les familles jusqu'à 10h du soir, où on peut faire du bruit, après c'est couvre-feu. Donc il y a tout ce qui est maquillage, euh, animateur de rue-compteur... Euh, etc. Donc si vous voulez plus d'infos, allez sur euh, www.lacemo.be Et euh, comme vous pouvez le constater ici, nous avons fait un stand euh, sur la sensibilisation à la consommation abusive d'alcool. Donc en fait, euh, nous avons euh, deux lunettes euh, qu'on appelle des lunettes Alcovision. Donc euh, des lunettes, euh, les premières donnent l'impression d'avoir consommé 2 à 4 verres de bière et les secondes, 6 à 8 verres de bière. Donc en fait, on a...